Bonjour, je suis Philippe Ancène, technicien MAO, compositeur pour Ensemble orchestraux et Musique Actuelle. Si vous regardez cette vidéo, c'est sûrement parce que vous avez des problèmes en termes de mixage, mastering ou composition musicale. Que vous soyez débutant ou expérimenté, vous ressentez le besoin d'acquérir des connaissances fiables pour réussir vos projets musicaux. Rassurez-vous je connais bien cette situation frustrante qu'est de rechercher des heures durant un brin de solution sur Internet. De perdre du temps pour glaner quelques réponses incomplètes qui, finalement, ne résoudront pas grand-chose. Il y a plusieurs dizaines d'années, quand je me suis passionné pour le Home Studio, d'abord sur des magnétophones multipistes, puis sur Atari avec le fameux Pro 24, j'étais comme vous. Au fil du temps, en payant des tutoriels et surtout des formations professionnelles fort coûteuses comme Berkeley Academy, Cinematic Composing, pour ne citer que les plus prestigieuses et les plus coûteuses, et pour lesquelles il faut maîtriser l'anglais, j'ai acquis un savoir qui m'a permis de dépasser ma frustration et professionnaliser mes résultats. Aujourd'hui, j'exerce en tant que professionnel. J'ai créé Audio.File Formation pour rendre accessible au plus grand nombre d'entre vous une méthode qui est la synthèse de ce que j'ai appris dans ces écoles et de mon expérience pratique en technique de son et composition musicale. Car c'est bien le point important pour tout apprentissage, la méthode. Quelle chronologie va nous amener pas après pas à notre objectif Par exemple, Comment dois-je faire pour que mon mix sonne professionnel Cela veut dire en fait, quelle est la chronologie des actions à faire pour que mon mix sonne pro. Eh bien, ce sont ces étapes que je me propose de vous expliquer en fonction de vos problèmes dans différents modules de formation vidéo, soit thématiques, soit plus généralistes. Pour moi, c'est un plaisir de vivre de ma passion et pour vous, c'est moins de temps perdu, pour progresser rapidement, à moindre coût, dans ce que vous aimez. C'est winner winner. Vous avez cette chance, j'espère que vous la saisirez, et je vous dis à bientôt.